Tu aimerais voir tes alertes, ton chat ou encore te rappeler quand tu es mute en passant par un deck Je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rentre dans l'interface de Script Manager, dans le script Stream Widget après l'avoir activé. La première ligne liste tous tes écrans pour savoir sur lequel tu souhaites afficher tous tes widgets. Clique sur l'un d'eux pour changer. Un liseré jaune t'indiquera de quel écran il s'agit. Ensuite, on passe directement au nom qui est arbitraire c'est pour que tu t'y retrouves, puis l'URL. Tu peux y mettre une adresse internet ou un chemin de fichier sur ton PC. Affiche par exemple les overlays de ton logiciel de stream en les copiant depuis l'une de tes sources de navigateur. Une fois ces deux informations entrées, clique sur Create pour l'ajouter. Anchor précise la position par défaut du widget, donc le coin dans lequel le mettre avant de le déplacer. Après ça, la position et la taille sont à changer dans le mode d'édition, qui est accessible depuis l'icône de Script Manager dans la barre d'état système, puis Stream Widget. Tu peux déplacer et redimensionner avec la souris chacun de tes widgets. Quitte ensuite le mode d'édition en appuyant sur la touche échappe de ton clavier. Si cela ne fonctionne pas, pas de panique, utilise le raccourci Alt Tab pour changer de fenêtre. Et refais la même manipulation pour revenir dessus avant d'appuyer sur Échappe. Pour la partie Stream Deck et Touch Portal, commence par télécharger et installer le plugin depuis la documentation. Tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Je te propose ensuite d'ajouter une image de haut-parleur rouge en tant que widget, comme vu dans l'exemple précédent. Sur ton deck, utilise Stream Widget Toggle Widget ou Stream Widget Activer un widget en version française entre le nom du widget que tu as choisi, puis « Enable » ou « Activer en français ». Maintenant, il faut aussi mute ton micro sur le même bouton pour que ce soit raccord. Ensuite, pour te démute, fais exactement la même chose en inversant les deux actions, donc « Disable » ou « Désactiver en français » et pareil sur l'action du micro. Petit point à savoir, si tu mets un jeu en plein écran au lieu de sans bordure, comme le jeu prend possession de l'écran en question, impossible d'avoir cette fonctionnalité. Grâce à ça, tu ne louperas plus aucun message. Et je te retrouve dans un prochain tutoriel pour en apprendre plus sur Script Manager.